Salut les rôlistes et bienvenue à RPG A Day 2020, nous sommes le 18 août et le mot clé du jour est rencontre. Alors les rencontres, on pourrait parler voilà, des, des rencontres, des tables de rencontres aléatoires, des différents échanges qu'on peut avoir avec des PNJ agressifs ou non dans les jeux les, les plus classiques. Mais je préfère vous parler aujourd'hui des gens, des humains qu'on peut rencontrer autour d'une table de jeu de rôle dans le cadre euh, voilà, des activités liées au jeu de rôle, que ce soit des conventions, du club ou des parties à la maison. Euh, j'ai rencontré énormément de gens que je côtoie aujourd'hui autour d'une table de jeu de rôle et en général pour euh, la plupart des gens que j'ai rencontrés dans d'autres conditions, bah, je les ai initiés au jeu de rôle. Donc euh, En général voilà, autour de moi j'ai surtout, euh, surtout des rôlistes, beaucoup de rôlistes, euh, pas exclusivement évidemment mais, mais quand même beaucoup de gens qui, qui sont amenés à jouer avec moi. Euh, autour d'une table de jeu de rôle, que ce soit en convention, que ce soit dans le club euh, du coin, euh, que ce soit euh, chez vous, chez des amis, etc., on, on est régulièrement amené à rencontrer de nouvelles personnes. Ça donne lieu à pas mal de, de théories et de, et de manières d'introduire de, les gens dans un nouveau jeu, d'introduire les gens dans un nouveau groupe, euh, ou simplement bah, d'introduire les gens au jeu de rôle lorsqu'ils n'ont jamais joué. Du coup, les rencontres autour des tables de jeu de rôle sont en général très... Euh, cordial et, euh, et très souvent euh, on peut lier des, des relations euh, de, de franche amitié euh, très rapidement avec beaucoup de gens parce que partager un jeu de rôle je pense que ça permet de partager énormément de types de sentiments, de situations et de bien explorer euh, les gens autour de nous, au moins un pan d'eux-mêmes, hein, euh, assez rapidement avec quelques parties on, on aura tout de suite l'impression de connaître un joueur ou une joueuse avec, les, avec lesquels on joue. Même si, euh, voilà, même si on ne connaît que leur vie de joueur ou de joueuse, on a, on a rapidement un, un avis sur les gens, et ça permet voilà, de, de trouver des, des groupes qui sont compatibles avec nous pour euh, lancer des campagnes, pour jouer, pour, euh, pour justement se dire « bon, bah, toi, moi, on n'est pas super compatibles, on fera des one shots ensemble, pourquoi pas, mais, mais on ne jouera pas, pas extrêmement souvent ensemble si, si ça ne fonctionne pas, ça peut arriver. » Mais voilà, le, le jeu de rôle, pour moi, a été source gigantesque de, de rencontres depuis que j'en fais. J'étais plutôt timide avant de commencer le jeu de rôle et assez réservé. J'avais pas beaucoup de copains et puis, et puis je ne me mettais pas spécialement en avant. Et au travers de jeux de rôle, des parties, des clubs, des conventions que j'ai pu faire dans ma vie, eh bien, ça m'a ouvert à énormément de gens et ça m'a permis de rencontrer énormément de gens, bien plus finalement que, que si j'avais jamais été rôliste. Donc voilà l'image un petit peu un petit peu parodique d'une du, heure d'enfermer dans sa cave avec ses copains pour jouer au jeu de rôle même si elle est basée sur certains éléments qui sont, qui sont vrais ou en tout cas qui sont légitimes de souligner euh, un petit peu et eh bien en réalité, euh, en ce qui me concerne, ça a fait plutôt l'inverse j'ai rencontré plus de gens depuis que je fais du jeu de rôle que, euh, que j'aurais pu rencontrer dans le reste de ma vie euh, dans d'autres situations puisque c'est le, le jeu de rôle qui m'a amené à m'ouvrir aux autres qui m'a amené à, voilà, à me à me déstresser sur les relations sociales, à, à être capable d'anticiper ce que les gens peuvent dire, à développer mon empathie et finalement bah, être capable voilà, de rencontrer des gens et d'être cordial avec eux. Voilà ce que j'ai à dire sur les rencontres pour le, le jeu de rôle. Euh, voilà, Il n'y a pas, pas d'hésitation à, à avoir participé à la PGA Day 2020, je compte sur vous. Et par rapport aux rencontres, eh bien, vu que je ne l'ai pas fait, je vous invite à... À parler des, des rencontres dans les histoires de jeux de rôle. Jeu. En tout cas, on se retrouve demain pour la suite de RPG Day 2020. Merci encore à vous de m'avoir regardé et merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut à la partager si, euh, si elle vous a plu. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, faites des rencontres. Ciao les rollistes